Est-ce que tu peux nous parler des métriques et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour évaluer avec les jeux sérieux Alors effectivement, une métrique, ça désigne un, une unité ou un, un indicateur de mesure qui va permettre d'évaluer l'efficacité d'une activité. Mmh. Et euh, évidemment, pour nous, dans notre cas, l'activité, c'est l'activité pédagogique, les comportements, les réussites à un exercice. Alors techniquement, ça s'utilise à partir des traces, puisque euh, les traces brutes vont nous permettre de calculer ces indicateurs, ces métriques, et de deviner ensuite, par exemple, d'en déduire euh, le temps que met un étudiant pour euh, réussir une activité, euh, le comportement qu'il a, le choix, les stratégies qu'il a mis en place, etc. Alors notamment, on a utilisé en cette année, dans le domaine médical, le, ce genre de choses. On a mis en place un, un outil pour les Hospice Services sous forme de Serious Game. Et donc là, on mesure le niveau de germe donc c'est pour, euh, pour euh, vérifier les maladies nosocomiales, enfin pour éviter d'avoir des maladies nosocomiales qui se développent. Et donc pour vérifier ça, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui doivent être faites tout au long du jeu. Et donc en fonction de la réussite, bah on a un petit bonhomme vert ou un peu, euh, petit bonhomme rouge qui apparaît. Alors on a des aspects dynamiques tout en haut qui au cours du jeu nous donnent l'information en nous disant là vous avez réussi, attention le niveau de germe monte, etc. Donc c'est calculé dynamiquement grâce aux, aux traces, cette métrique-là. Et puis à la fin, on peut avoir une synthèse qui nous dit regardez vous avez fait baisser là parce que vous êtes pas... Euh, euh, vous avez travaillé correctement, puis ensuite c'est remonté parce que vous avez répondu au téléphone et il ne fallait pas à ce moment-là, voilà, une... Donc ça, c'est des outils très récents. Que penses-tu de la mise en garde de Gilles Brougère si on évalue avec le jeu, on dilue le jeu Ça, effectivement, c'est un risque qu'on constate constamment avec euh, la phase d'évaluation et une partie qui pose problème. Alors, nous, on a, je ne dirais pas qu'on a résolu le problème parce que ça se passe toujours, mais on a choisi d'avoir une approche role-play game, ce qui fait que les étudiants sont avec un avatar qui fait que ça dissocie, ils n'ont pas l'impression d'être évalués eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà une réussite, euh, parce qu'on s'aperçoit, au bout de quelques minutes, que les étudiants, bah, grâce au chat, on voit qu'ils ne pensent plus du tout à être évalués, et ils se comportent euh, naturellement quoi, sur ce, euh, à l'intérieur du jeu. Ok, mais alors quels sont les moyens que vous utilisez maintenant pour évaluer Alors justement, pour éviter ce problème de l'évaluation, euh, par exemple le QCM qui arrive systématiquement, il y a beaucoup de recherches qui sont menées, on n'est pas les seuls actuellement à travailler sur l'évaluation implicite. Alors là encore, à partir des traces, on analyse le comportement, on regarde ce que font les autres et on essaye d'en déduire sans que la personne se rende compte qu'elle est évaluée, qu elle est, euh, où elle en est de sa progression, et éventuellement on va arriver à adapter, à lui donner des exercices particuliers. On l'avait déjà fait dans le donjon pédagogique cette chose-là, en proposant un téléporteur qui va donner des nouveaux exercices à quelqu'un qui en avance. Donc il voyait apparaître ça, il pouvait aller faire des exercices un petit peu particuliers.